Et aujourd'hui, c'est la fête de Laurent. Cette année, on a fait une fête un peu différemment. On a invité des amis, là, il y a une, gun, une game de nerf. Après ça, on va en fabriquer des petits trocs en Lego. On va avoir une piste, euh, puis là, il va falloir qu'ils fassent des bolides qui roulent, puis qu'ils arrivent en premier en bas de la piste. Donc, l'année passée, on avait fait une fête pour Laurent, une fête épique. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ceux qui étaient là, s'en rappellent certainement. Mais on avait... Hein? Oh! T'es tu là la fête l'année passée, toi? Ben, moi non, parce que moi, j'avais accouché comme deux semaines avant. Ok. Fait que moi, j'étais restée chez nous, avec le bébé. Rappelles-tu du thème de la fête? Euh, ben, c'était les souris, les, les rongeurs. Alors, l'année passée, on avait invité un exterminateur. Ça, ça avait été la fête épique. Parce que... Laurent, son trip, c'était les trappes à souris. Fait que Michel avait dit, ben, on va appeler un exterminateur. J'avais dit, bonne idée! Dit, ben, avait dit, non, c'était juste une blague. Fait que j'avais appelé le premier exterminateur. Oui, bonjour! Est-ce que vous faites les fêtes d'enfants? Alors là, il avait dit... Monsieur... Non, il m'a raccroché au nez, en fait, le premier. Je, Michel a dit C'est donc bien stupide, mauvaise idée, ça s'appelle pas un exterminateur, en Fait que là, je, je rappelle un deuxième. On était dans l'auto, Michel a 100 dans son siège. Fait que, euh, fait que là, euh, j'appelle le deuxième. Deuxième, je dis Oui, bonjour, change un peu mon pitch, tu sais. euh, C'est que mon fils s'intéresse beaucoup aux trappes à sourire. On s'est demandé si vous viendriez dans une fête d'enfant pour parler puis montrer ce que c'est, nanana le gars il dit excusez monsieur là mais là vous devriez appeler plutôt un, un amuseur ou un clown là, nous on fait pas ça. Fait que là je rappelle un troisième, là j'ai dit fait la même affaire tu sais c'est que j'ai une question un peu spéciale pour vous. Lui il dit, euh, il dit, hey, quand je fais pour un jeune, il dit hey, si je dis ça à mon boss c'est que j'ai booké une fête d'enfant, je pense pas ça va marcher t'sais. J'en appelle un autre. Il y a un clown il, il y en a un qui a dit qu'est-ce que je vais dire à mon boss. Ouais. Il y a un qui a dit tu pourras appeler le gars de Dany pourquoi je sais pas quoi là. Fait que là, on appelle le cinquième Omar de budget extermination. Lui là, j'appelle. Je dis bonjour. Je vous demande un peu spécial. Il dit ben oui, y'a pas de problème. Moi j'aime ça les demandes spéciales. Je dis je voudrais que vous veniez à, comme euh, animer une fête d'enfants puis vous montriez c'est quoi les trappes à souris. Mon fils s'intéresse aux trappes à souris, construction, tout ça. Pas tant les poisons. Il dit ben oui, y a pas de problème. Moi j'ai deux tarifs. Un tarif quand je fais de l'extermination puis un tarif quand je fais de l'explication. Je dis bon, je vais prendre votre tarif pour l'explication. Pis là, euh, je dis, c'est surtout les pièces mécaniques, tu sais. dit ben oui, ça n'a pas de problème. Il dit, j'ai des trappes, même des trappes neuves que les enfants pourraient manipuler. Puis des trappes de rats, des trappes de marmottes, des trappes de, des plus grosses, des plus petites. Ben, je dis, ben c'est génial ça. Je dis, sa fête, c'est le 27 décembre. C'est sûr que c'est un peu les fêtes. c'est parfait. Moi, je m'envoie le 30 décembre en vacances pendant plusieurs semaines. Il dit, moi, je suis mon propre patron, alors euh, je peux me permettre de faire ces choses-là. Alors, tu vois, quand tu cherches un peu, hein, c'est là. Fait que Omar, l'exterminateur, il est venu chez nous le. 27 décembre, l'année passée. Ils mangent les céréales, puis ils les récoltes. Ça Ça une grosse vermine, une vermine vermine, les Exactement. Exactement, un est propre sale. l'autre est sale. Dans des pays comme la pays mon la frère mon habitait frère Japon et en Corée où ça, il mange ça. Tout -tout en Corée, où of a little bit of a little bit of a little bit des a mm -hmm. de a on a Ma une sœur, épique. Ma belle -sœur, elle, elle a fait. Un beau gâteau en forme de fromage et des et des petites crottes dessus. Puis l'exterminateur, il a amené une boîte avec un rat. C'est sa femme. Lui, il touche pas à ça, les rats. Il nous disait, quand il va faire de l'extermination, puis qu'il y a des rats, il envoie sa femme, parce que lui, il, il a eu ça, tu sais. Sa femme, elle avait acheté. Elle dit, ah, sinon, mais chouette, ça va faire une fête d'enfant, là, là. qui est allé acheter un rat dans un, un pet shop. C'est un petit rat, euh, c'est pas portable, là, mais un petit rat domestique, là. Puis, euh... Fait qu'il l'a amené, les enfants ont pu le prendre, le toucher, il l'a remis dans la boîte, il l'a ramené à la fin, on l'avait pas. Mais nous autres, ce jour-là, on avait, euh, ce jour-là, nous autres, on avait acheté des petits hamsters. Puis une des activités de la fin de la, de la fête, c'était qu'on allait faire, euh, tout le monde allait construire une trappe avec des morceaux de bois, des springs, des Puis là, j'allais lancer les petites souris dans la salle où ils avaient mis les trappes, mais attention là. On les lancer, là, je les ai mis là, là, il y avait un petit labyrinthe, puis l'autre, il avait fait un tube, on l'a vu passer au travers, pis ça. Fait que c'est rien de létal. D'ailleurs, on a gardé ces souris-là jusqu'à temps que par mes gardes, un de nos enfants l'écrase parce qu'il voulait le protéger. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé. On l'a perdu pendant quelques jours. Mais là, ça a bien été. Fait que les hamsters, on les a pu, mais on les a eu à partir de cette date-là. Puis ça a bien amusé les enfants. et hey, ce jour-là, il là, y avait du monde où les adultes et parents étaient dans le salon aussi. Là. Puis eux autres ils étaient même intéressés à raconter les histoires des rats de New York. Combien il y a de rats partout. Puis des souris, puis des, des autres affaires là, qui. Qu'il avait dans sa carrière d'exterminateur. Ça fait que c'est bien drôle. Bon, fait que là aujourd'hui, c'est la fête de Laurent, mais là, on fait d'autres choses. Je pense qu'on va faire euh, construire des Legos. Ça être un peu plus rustique. Puis euh, un petit party avec un petit lunch. Un igloo! Ah, tu veux qu'on fasse un igloo, hein? Mais le plan, c'était, je dis euh, toutes les mamans, de bien habiller leurs enfants parce qu'on va aller faire un igloo dehors, mais là il fait comme moins 31. Ah, ça. Alors euh, on va sortir dehors, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de construire un igloo très élaboré. là ah, ça, ou bien l'igloo euh... ou bien l'igloo ils se le construiront eux-mêmes, puis moi je vais rentrer. Et puis eux autres, ils ont, ils ont pas froid. T'sais. Bon, en fait que là, c'est la game de Nerf en bas. Le dîner est prêt, fait que si tu veux rassembler les enfants, vraiment bien. Bon. Ok les enfants! Mais non, c'est pas la bande! Là, là! Ben, ça va être le temps de dîner! Est-ce que vous avez fait une bonne game? Oui, que oui, vous avez aimé ça? Oui! un est très, très Est-ce qu'on peut mettre toutes les guns dans les bacs? Fait que là, on est en train de refaire une partie du sol. On est en train de refaire la salle à lavage. J'ai peut-être vu dans d'autres épisodes, la salle à lavage. Avant c'était comme vraiment sombre puis là on a mis des, des, des lampes des lampes en haut on a et on a fait un nouveau plancher puis là il va y avoir une petite place ici pour euh, plier le linge là je sais pas quoi là bas il y avait une petite cuisinette vraiment ridicule là on enlevé ça fait il faut qu'ils refine les murs c'est pas fini c'est l'hiver dehors, ouais. c'est vraiment l'hiver ok tout le monde est sorti parce qu'en face de chez nous il y a la commission scolaire puis les autres ils ramassent la neige dans le parking puis ils font ce que nous on appelle les Pyrénées <rire> un gros soleil là puis là les enfants ils jouent là dedans comme des fous puis là toute la gang est là je sais pas si sont combien, là. L'autre année, là il fait moins 18 là. L'autre année, j'étais sorti exactement ici, dans le stationnement. J'avais sorti mon drone. Puis là, je voulais prendre des enfants qui se promenaient sur le bord des Pyrénées. Là. Puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. En tout cas, manqué de contrôle. Il est allé se crasher, il a pogné des arbres. Tac tac tac tac, il est tombé à terre. PAF! Il avait pété. Fait que là, j'ai pas osé sortir les petits drones. Mais ils sont moins gros les Pyrénées. D'habitude, ça s'étale tout le long là-bas. Là. C'est les premières neiges quoi, on est 27 décembre aujourd'hui alors on va s'en accumuler encore je pense. On <rire> tu te tapes, ça fait toujours du bien ça. C'est le meilleur! Pour quand quelqu'un souffre sur les bougies, tout le monde attendit. Parce que comme ça manifeste la, la, la, la joie. C'est oui. le, le, le... Moi, j'aime pas ça. Dis-moi comment tu la fête aujourd'hui. Ben... C'est vraiment cool ça, Ouais. C'est comme un glaçon. Ta face est comme un glaçon! On no! va lui pincer la face! Moi aussi, je suis comme un glaçon, mais je joue! Ok, là, ce qu'on va faire, les enfants, c'est qu'on organise un jeu. On va mettre les Lego dans le milieu. Par équipe de deux, vous allez construire un bolide qu'on va mettre sur la case de départ, ici. Je vais le tenir. Vous avez cinq minutes pour construire votre premier bolide. Et puis, après cinq minutes, on les fait aller. On va mettre la caméra en bas, on va regarder précisément c'est qui qui l'a fait celui qui arrive en premier. On va calculer les points sur le leaderboard que maman a fait. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vais révéler les équipes, ok? La seule réaction qu'on peut avoir à notre équipe, c'est dire « yé, ok? Être content. Les équipes, Marek et Luthiane ensemble, Claire, Samuel et Paul. Ensemble vous. Ok. J'ai trouvé mes choses. On oh, pourrait prendre ça. Oh, on dirait une prison. Non, mais j'ai une prison. Oh, c'est quoi ça Des fleurs, c'est important d'avoir hein, des fleurs. Ça commence pas mal à être lourd. C'est bon ça, Sam. Ça va être ça. Il y a ça va faire pas avancer! Mais là, tu veux pas qu'il soit beau, c'est ma petite fille. là, tu dis « ben là, tu mets ça, il va pas avancer! » Voilà! <rire> ok, il faut commencer à venir mettre ses, ses bolides ici. Ça. Attention à la caméra. Toutes okay. les bolides sont prêts, là. On va avoir aucune chemin. Reculez, recule! Tout le monde recule! recule. Bon, recule. Okay. 3, 2, 1, go! Ouais, gagné, gagné. La caméra, c'est si qu'elle est filmée puis on va décider qu'elle qu gagne. Le grand gagnant pour ce round-ci, Laurent Puis avec Anthony avec le bolet de blanc. que vous! 3, 2, 1, GO! C'est C'est qui ça? C'est nous! Il était pas bien! Il était ah pas non! Bien, ah oui. on, va, on va faire le gros! On va faire le replay et on va déterminer qui a gagné. Bravo, c'est Marek et Loulou qui ont gagné un point. Bravo, tout le monde en applaudit. <stérisez> Lady on <Abboard. stérisez> Marek et Loutiane, 3, 2, 1, go! Replay! Les grands gagnants, Marek et Loutiane, pour le deuxième point! Ce sont ceux qui sont à battre là! Ils ont deux points! Bravo! Bravo! Prochain bolide! Let's go! Dernier round, puis là on va déterminer qui est le gagnant. Le nôtre prêt. Vous autres, ça a l'air de quoi? c'est Pas oh, mal oui. ça, wow! Très joli, sauf que je pense pas que c'est trop haut. Il est joli, mais il roule pas. Toi, Marek, moi dans ça? C'est pas ça, c'est que... Wow! Ça, ça va être fort, ça. Wow! C'est fort, ça. Ok, puis Mélo toi? Hey, toi, c'est vraiment... Euh... Toi, qui allais pour les fleurs au début, tu t'es rendu vraiment pour la performance, hein? Tu veux vraiment gagner? Hey, des roues, un gros bloc! Michel, toi ça se passe bien? Ça se passe J'apprécie j'aime beaucoup de voir que celui-là est un conducteur! Ça risque d'aider beaucoup! Trois! Deux! 1 Go! Attention! Instant replay! On va voir qui a gagné! Le nôtre? C'est celui-là, ici! Celui-là du centre, le gros avec le conducteur, je pense. C'est le conducteur, je sais. Ouais, bravo! C'est Laurent et Anthony, bravo pour le quatrième round. Bravo! On a deux-deux là pour l'instant, je pense qu'il faut faire un tiebreaker. Bravo à tous ceux qui ont participé. Laurent a reçu un beau cadeau, qui est vraiment content de construire. Hein? On part tout ensemble pour faire ça. Hein? Ouais. Montre moi ça, c'est une espèce de fusée à propulsion mécanique, là il faut le construire, là t'es rendu où là Et l'autre bord est-ce que c'est ça oh, C'est un... ah, fait Ouais Montre moi d'or Montre Elle va pas me tirer dessus quand même Montre moi comment il fonctionne Montre moi sur le côté Prends ça. Puis là, ça là, propulse. Wow! La petite boule. La vole. Montre ah le mécanisme. On remet là. On prend un truc. Il y a un bouton là, là. Ah, oh mais là, Ça, ça... Touche la balle. Okay, là, là, là, là, là. Et on... Bouge passe. pas, Ah, oh, wow! Fait qu'en en fait... C'est ça qui finit la... La fête de Laurent, il dit la partie la plus chouette de ma fête, c'est que tu fasses ça avec moi. Puis vraiment, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'étais là pendant une demi-heure, puis, puis je me rends compte que c'est vraiment important, j'ai presque rien fait. Puis c'est une chose qu'il a apprécié, que je construise ça avec lui, mais j'ai pas rien construit, vraiment. Oh, ouais, ouais. Fait que si vous êtes nouveau ici, vous pouvez cliquer sur subscribe pour avoir euh, les prochains épisodes. Si vous avez des questions oui, ou des commentaires non, là, non, sur non, whatever, non, commentaire, non, là. Pas passez non, ça non, dans les commentaires en bas. Hey, <tousse> <tousse> je vous salue, à la prochaine.